Ta de chat Salat <rire> Bah alors bébé chat qu'est-ce qui t'arrive hein J'aimerais pouvoir recorder Petit chat, j'aimerais pouvoir enregistrer, s'il te plaît. Oui je t'aime, oui t'es mignonne. Mais j'aimerais bien pouvoir enregistrer, tu vois. Parce que là dans la caméra, il y a des gens qui regardent en fait. Et euh, Ce serait bien que tu me laisses enregistrer, non Tu crois pas okay, oui, bien, hein, voilà. Viens, voilà. <rire> Moi aussi, je t'aime. Bon bah, tant pis, hein. On fera la vidéo plus tard, t'as raison. <rire> Toujours que je prévois des minutes de plus. Oui, bébé, chien je t'aime. Oui, je t'aime. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Aujourd'hui, on joue à un jeu qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit d'un jeu que j'ai becké, c'est-à-dire dont j'ai soutenu le Kickstarter il y a de ça quelques temps. Le jeu s'appelle Machiavilane et il n'est pas encore sorti. La sortie officielle sur Steam est prévue en automne 2017. La version à laquelle on va jouer est donc la version d'Alpha qui a été mise à disposition des Baker's Kickstarter il y a de ça quelques mois. La dernière version que j'ai date de février, et je n'ai pas encore du tout testé le jeu. Donc on va le découvrir ensemble. Bien, nous voici dans le jeu. Alors, quel est ton nom de vilain Ça fait très long, de vilain, Mio, d'accord. Jason Freddy, appelé Freddy Management. Les contrats non signés avec du sang ne valent rien. Voici votre titre de propriété. Ne laissez pas la porte vous mâcher en sortant. <rire> D'accord. Cher mieux. votre demande concernant l'attribution à un domaine maléfique a été approuvée par la Ligue des Vilains. Vous recevrez aussi quelques monstres, prenez-en soin. Attention, ces monstres, ces monstres sont morts cérébralement. Ils ne feront rien à moins que vous leur donniez des ordres. Vous recevrez bientôt une autre lettre contenant votre code de déshonneur. Notre code de, dé de déshonneur, si vous survivez jusque là. Mes sincères salutations sanglantes, Ligue des Vilains Machiavéliques. Très bien, alors je vais rester en pause, donc le jeu Macavillaine est un jeu dans lequel il faut euh, gérer euh, une maison hantée ou un, un domaine hanté euh, et faire suffisamment de victimes pour pouvoir nourrir ses monstres, donc il faut gérer ses monstres, gérer l'hôtel et tuer les victimes. Donc il faut les attirer et ainsi de suite. Donc pour ceux qui auront joué à Prison Architect, il y aura probablement pas mal de, de fonctions que vous reconnaîtrez euh, et d'autres jeux de ce type là. Donc C'est un jeu de gestion, euh, en une demi-heure on n'aura probablement pas le temps de faire le tour. Donc je vais probablement euh, vous montrer quelques étapes de gameplay pour qu'on puisse voir ensemble. Je rappelle que ceci est le, le prototype d'Alpha de... Et que donc, il n'est pas complet et il n'est pas le produit, le jeu fini. Le jeu sort en automne et on verra bien ce que ça donne. Ok, alors j'ai tout ce domaine. Je ne vois que ce que mes monstres voient. Alors, les, les rules, les grandes règles euh, des super-vilains respectées. Tuer tout le monde. Euh, ne les tue, on ne peut les tuer que quand ils sont seuls. Sauf s'ils sont en train de faire des cochonneries. Euh, il faut tuer le ou la vierge en dernier, et on ne peut massacrer que la nuit. Quand le soleil, est... Quand le soleil se lève, il faut laisser les survivants partir et vivre. Et on ne tue pas le chien, jamais. Sixième règle, ne tue pas le chien. Donc on va essayer de ne pas tuer le chien. Euh, L'aide est ici, donc dedans il y a tout un tuto que j'ai lu et que je ne vais pas vous faire lire, enfin que j'ai survolé. Donc, je ne suis pas sûre de ne pas y revenir plus tard. Euh, mais voilà, le but c'est de ne pas avoir ces monstres qui meurent, puisqu'ils peuvent être tués par d'autres monstres euh, qui vous sont style, euh, des chasseurs de monstres euh, et des choses comme ça. Et voilà. Et donc, il faut que je récupère des ressources. découvrir les choses s'il te plaît. Allez, on explore. Ah ouais, il y a plein de briques en fait. Il y a plein de pierres. Bon. Euh, creuser dans la roche. Euh, du coup on va annuler la tâche, on va annuler tout ce qu'il y a là. Et on va s'occuper de ce qu'il y a en haut. Comme ça, on va faire de la place. On va du bois. Et ramasser des plantes. Ok, alors, instructions, donc, voilà, les instructions sont là, assigner la tâche, couper du bois, oui, donc pour que les choses soient faites, il faut que les gens les fassent enfin les gens, mes petits bons hommes quoi, donc ils ont un nombre de tâches limité par personne, ils ne peuvent pas tout faire, ce qui est normal, voilà, alors, on va continuer de, on va aussi couper ça, hein aussi tout ça. voilà on va donc se dépêcher construire une pièce j'ai j'aurais certainement pas assez de bois j'ai pas de place surtout en fait c'est ça qui est ballot bon d'accord on va construire une pièce voilà. On va construire une pièce ici, ça va être bien. Il oh, y a plein de trucs ici aussi. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bon, ok. On va construire une pièce. Avec un sol en bois. Voilà. Une pièce. Avec des murs attends qu'ils ont pas... Est-ce que tu peux couper l'arbre s'il te plaît, vas-y. J'ai besoin que tu coupes cet arbre pour pouvoir faire mon mur. Hmm. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux, peux pas faire jouer de temps en utilisant les, les touches du clavier. Ça c'est un peu dommage, surtout quand on est habitué à ça dans d'autres jeux. Peut-être que ce sera quand même dans la version finale, que sais-je. Il faut aussi couper ce, cet arbre, s'il te plaît. On va couper cet arbre. Voilà. Mm -hmm. euh, et donc, d'autres murs là. Et une porte en plein milieu. M'en fiche. Voilà. Mm -hmm. Hmm. Ah, ah, je peux finir mon mur. Ah, je peux finir mon mur, C'est quoi ça Alors, ce que vous ne voyez pas derrière ma tête, c'est les indications. Champignons violet, mangeable, nourrissant, mais un peu lourd sur l'estomac. D'accord. D'accord, donc okay, les nourritures ont différents effets, tout ça, tout ça. Ok, j'ai assigné, assigné personne à la construction quoi. Euh, Penny s'occupera de ramasser les trucs quand il faut. Et Delphia s'occupera de... Construisez un bureau dans une pièce communication. pour monstres au fin, vous avez besoin d'attirer tirer aux victimes à l'intérieur de votre manoir. Pour cela, vous devez construire une, une pièce de communication fonctionne fonctionnelle. Construisez une nouvelle pièce, construisez au moins un bureau dans, dans cette nouvelle pièce. Vous faites pas attention aux petites erreurs, euh, je fais pas trop attention aux erreurs d'orthographe et aux problèmes de, de caractères euh, euh, non affichés. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, le jeu là, c'était c'est une alpha, euh, c'est encore une alpha, et en plus le jeu est à la base fait en anglais, et donc la version française était encore plus work in progress que la version anglaise. Euh, Qu'est-ce qui ah oui ils vont manger, d'accord. C'est l'heure de manger. De quoi manger Alors, Je... Je vais mettre de l'or là. Je vais mettre la nourriture là. Et de casse stocké ici. Après coup. Ça va, c'est assez rapide pour construire les choses en fait. Alors. et euh, une table de boucher pour pouvoir faire de la cuisine. c'est bon, il range. Je vais mettre quelqu'un d'autre à t'aider à ranger parce que... Tout le monde range. Hop, rangez-moi tout ça. Que ça arrête de traîner. Là, comme ça, ça va arrêter de me stresser. Oui, j vais déjà un petit peu essayé de jouer pour savoir poser ma, ma caméra vite fait, etc. Et puis surtout j'ai parcouru un petit peu juste avant de vous montrer les choses. Euh... D'accord, enfin, on va manger, tout va bien. Tout va bien. Hmm. Alors, en termes de ressources, ressources on va virer un peu tout ça euh, on va continuer de faire ça aussi et on va construire une autre pièce pour faire le bureau hmm. on va faire de l'autre côté plutôt hmm. c'est difficile d'organiser quand on sait pas à quoi s'attendre ah secours je sais pas ce que je fais du tout oh mon Dieu. ok je vois comment ça se passe tiens toi On va couper l'arbre Une porte ici, c'est bien. Et donc dedans, on va mettre, tout ce qui vient de tout à l'heure, le bureau. Mmh, très bien. Salle de communication. Ouh euh, vous pouvez construire la porte, s'il vous plaît Hmm. J'ai l'impression que j'ai eu un souci avec la porte. Ah, construire la porte, s'il te plaît. Non, hmm? tu peux pas hmm. Hmm. Euh, C'est pas terrible si je peux pas construire la porte. Pas qu'on soit la porte. Le est embêtant. Petit bug, c'est pas grave. Allons-y. Voilà, le bureau est en train de se construire. de creuser. Rédiger une lettre avec le bureau. Euh, toi, t'as l'air doué pour ça. Tu vas aller rédiger une lettre. Tira les victimes. Hum, on va tirer... On va en faire une. Ça va durer 5 heures. On va la produire. Cette -là. Non, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Qui va se passer ça va être terrible hmm. qu'est ce qu'on peut faire d'autre du coup Alors, cuisine ça j'avais vu avec une cuisinière j'ai pas du tout de quoi la construire table squelette chaise squelette donc faut des ossements pour ça revient chambre pour faire dormir mes monstres c'est pas, pas mal ça laboratoire pour améliorer les choses donc ça j'avais un peu regardé coffre des bougies lampe une bougie Ouais, on va mettre une bougie ici. Un genre juste là et une juste à côté. Ça rendra un peu de lumière. Euh, N'importe quelle pièce. Des lampes. Crâne de bougie. D'accord, crâne bougie. Hum, sympa. Une bibliothèque pour les victimes. Une télévision bibliothèque. C'est rigolo ça. Je peux pas, il hein, une pièce pour ça. Victime, un jacuzzi, nice, et des pieds. J'ai pas du tout ce qu'il me faut pour les faire. Je suis tellement triste. Je veux, je veux, je veux, je veux. Je mmh. oh, Il est parti poster la lettre. Regardez, c'est trop mignon. Ah, ma boîte à lettres est là. D'accord pratique. C'est cool. l'heure de ranger. Très bien. On euh... va ranger les ressources. Toi tu vas arrêter de ranger les ressources et tu vas gérer Tu vas aider à couper... Vas... Tiens toi, au lieu de ranger les ressources, tu vas couper du bois. Et toi, tu vas creuser dans la roche aussi. Voilà. Et Brian, Brian qui ne fait pas... En cas où il y aura un feu. Bon, il n'y aura pas de feu, ça va. On ne sait jamais. J'ai mis des bougies, on ne sait jamais. C'est faire une jolie pièce. Les victimes arrivent bientôt. Ah Une minute. Dans une minute trente. Oh mon Dieu Préparez-vous les gars. Euh... Hum... Delph, tu vas arrêter tout. Je vais juste ranger pour l'instant. Delphia, hein ah, ah. Delphia Vic. Et tu vas rester avec moi, comme ça, quand ils arrivent, tu vas t'en occuper. Quelqu'un qui vient Quelqu'un qui est là Ils sont... Yé nous. Où c'est Où c'est les gens Ils sont les gens. Je vais là-dedans Là, là, là Dépêche-toi s'il te plaît. J'ai vu il y avait quelqu'un. Ils sont partis où Oh non ils sont partis. Ils nous ont vus ils sont partis on aurait dû rentrer. Hmm. Ça s'est pas bien passé du tout. Hmm. Comment faire extraire de la pierre aussi t -t -t -t. tout le monde à la pierre hop comme ça sans charge. Hmm. ça va pioncer bientôt là ah, ça y est ça dort chaque type de monstre a un des particuliers qui le rend, rend plus heureux euh ouais, mais bon, <rire> moi je sais pas. Hmm. Voilà, elle est partie poster la lettre. Hmm. On va avoir une autre victime. Ça va être bien. Hmm. des victimes arrivent bientôt ah on a peu les gars Tu vas me le trouver déjà. Sauve. Ils, ils sont partis. Je les ai encore pas vus. Je sais pas où ils sont. On va réessayer. On va faire ça. Il nous faut un humain. Ça va pas être possible. C'est la lose. On va Des araignées géantes radioactives envahissent votre maison. Ah attaquez la allez tapez la voilà okay. ok où ça ah, c'est Hop, faire à manger. Nourriture supplémentaire. Ah ouf D'accord. Non, a besoin de nourriture, je sais Je peux enfin, attendez, je peux enfin... Les victimes arriveront bientôt. Oh là là. Je Où est notre victime Tiens la folie. Où sont nos victimes Attaque, vas-y attaque. Attaquez-le. Yes. Nickel. Tu vas... Alors, maintenant... Voilà Yes Nettoyons tout ceci Et nettoyons et rendons s'il vous plaît Yes J'ai eu ma première victime Ah Enfin Il y était temps C'était compliqué Mais j'ai réussi j'ai enfin compris, je crois. <rire> C'est pas facile, écoutez. C'est encore lourd. Oh oh. Oh oh. Hum. Euh... Je me suis peut-être loupé quelque part. Vous avez tué votre première victime. Bienvenue <rire> parce que je me fais quand même féliciter alors qu'il y a tout qui est en train de brûler derrière. Vous avez tué votre première victime. Votre contrat diabolique est prêt. Nous en besoin plus que de votre signature et du sang humain certifié. Contrat avec la Ligue des Vilains S.A.R.L. Ce contrat est un accord légal entre le vilain et la Ligue des May-Vilains Machiavélics S.A.R.L. Cet accord définit les termes et conditions qui doivent être respectées durant son application. La Ligue des Vilains Macaéliques récompensera des D'Evilium, le surnommé vilain. conformément aux règles fixées dans l'annexe 6666B. Le vilain doit tuer toutes les victimes potentielles. Les victimes doivent être tuées quand elles sont seules. Les victimes doivent être tuées quand il fait nuit. Le vilain ne doit pas tuer les vierges. Ne pas tuer le chien, sérieusement, jamais. En signant ce contrat, ou en le regardant trop longtemps, le vilain donne son accord au terme du contrat. Toute infraction à l'un des termes du contrat explodera le vilain à des sanctions, comme la reprise de tous les vilains acquis, et ou une peine immédiate de suppression de sa vie, aussi connue sous le terme de mort. Signature du représentant de la Ligue des vilains machiavéliques signée avec du sang ici. Dans le cas où ces petits caractères sont lus, ou même s'ils ne le sont pas, certaines parties du contrat ci-dessus pourraient être altérées à la seule discrétion de la Ligue des vilains machiavéliques et SARL. Les parties modifiées seront sûrement les pires, comme celles concernant votre mort en cas de non respect des règles des vilains. Mais vous vous demandez sans doute ce qu'il y a de pire que la mort. La double mort, par exemple, ou être expulsé de votre manoir tout en étant carbonisé par un laser de la main Ça pourrait faire grossir notre facture d'électricité. Alors faites plaisir à tout le monde et contentez-vous de suivre les règles, ok? Une astuce de pro pour finir, traitez bien vos monstres. Ils sont peut-être dégueulasses, stupides, puants et visqueux, mais ils sont les seuls capables de maintenir votre manoir dans un état digne d'un vilain. Et nous sommes presque sûrs qu'ils pourraient bien bientôt former un syndicat. Quoi de plus démoniaque que ça? <rire> Et eh bah, ben, c'est la loose. À part ça, c'est la loose. Euh, je vais peut-être m'arrêter là. Peut-être pas. Je veux juste que ça arrête de graviter. Voilà, ah, je euh... Je suis une très mauvaise gestionnaire de manoir hanté. Euh, J'ai je... dû me louper quelque part. J'ai dû louper un truc. J'aurais dû probablement le faire un peu plus près de la, la boîte aux lettres au début. Et c'est dommage. Mais sinon, le jeu est drôle. Euh, J'aime beaucoup les petits jeux de gestion comme ça. Euh, J'ai adoré Prime Un Architect et le jeu fonctionne un peu, ce jeu-là fonctionne un peu de façon similaire, donc ça me parle vraiment beaucoup. Euh, J'aimerais juste que dans la l'instant finale, ce soit un peu plus clair ce qu'il faut faire, qu'il y ait une progression un peu plus facile à faire, parce que là, c'est très compliqué d'avoir de, déjà des victimes alors qu'on ne sait pas ce qu'on fait, qu'on ne sait pas à quoi correspondent les icônes, que. Donc il y a encore pas mal de, de boulot, on voit encore qu'il y, qu y a encore du travail pour clarifier tout ça euh, entre ce prototype et la sortie du jeu. Je suis à peu près sûre que l'équipe est très dure au travail, ils ont un blog de développement si vous voulez le suivre. Euh, mais jouez à ce jeu, il est, il est vraiment sympa, euh, il est vraiment fun euh, et je, voilà, il est fait par une équipe qui est très cool. Et il m'a été en plus recommandé pour la bouilloire donc je me devais de le tester, non seulement j'avais baqué, en plus j'y vais jamais joué alors que j'avais baqué. Et il est cool. Et le principe me plaît beaucoup. C'est plus simple à mon avis, une fois un peu mieux lancé ou qu qu'on connaît mieux le jeu. Donc je vais probablement continuer à y jouer pour essayer de comprendre ce que j'ai fait de mal ou comment je peux éviter les incendies et les choses comme ça. A mon avis, les bougies, c'était pas une bonne idée. Et euh... Voilà <rire> Merci à tous d'avoir suivi cette bouilloire, pleine de monstres. Et n'oubliez pas de soutenir les, dé les développements. N'oubliez pas de soutenir les développeurs des jeux qui vous plaisent, euh, d'acheter les jeux ou d'envoyer des, des sous euh, quand ce sont des développeurs indépendants et qu'ils qui vous proposent cette option. Euh, tous les liens seront dans la description pour euh, ma et j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à ce jeu à sa sortie. Merci d'avoir suivi la bouilloire alors j'ai refait une partie et ça se passe beaucoup mieux maintenant que je suis plus euh, complètement surprise donc euh, mes petits bonshommes vont mieux mes petits monstres là j'ai même réussi à avoir une momie de plus c'est Héloïse petite nouvelle elle vient d'arriver aujourd'hui et Héloïse euh, Jones euh, qui pense que ça débrouillerait mieux que moi sympa il euh, y a plein de petites, euh, de petites euh, Futtilité dans le jeu qu'on comprend qu'au bout d'un moment. Et il euh, y a plein de choses sympas à faire pour euh, accélérer ou mieux gérer les choses. Et je suis pas déçue de ce jeu. Euh, honnêtement, je suis franchement, franchement contente. Il y a large de quoi faire. Euh, bon, j'ai eu un début difficile, comme vous l'avez vu, mais c'est normal, c'est la première partie. Quand on comprend pas comment fonctionne le jeu, c'est un peu. Euh... Enfin, c'est même pas qu'on que je ne comprenais pas, c'est surtout que le jeu euh, a son fonctionnement et euh, ce fonctionnement, eh ben, il faut le comprendre, c'est un jeu de gestion, c'est souvent le cas. Euh, et puis évidemment, euh, le fait que la partie commence à son rythme normal quand on débute le jeu est délicat parce que du coup on sait pas encore comment faire les choses. Mais en fait on comprend très vite, euh, une fois qu'on est dedans on comprend vraiment bien. Euh, ça fait quoi, une heure ou deux que je joue et... Euh, j'ai déjà bien compris, je fais encore un peu n'importe quoi, mais, euh, mais voilà, je, je n'ai plus l'impression de ne pas avoir de nourriture ou de ne pas savoir ce que je fais. Euh, et le jeu est très très drôle, et il y a plein plein de petites choses que j'ai pas encore vues ou pas encore comprises. Donc euh, j'ai hâte, et je vais continuer à jouer, et j'ai hâte de voir euh, la version finale. Voilà